encore jamais son amour ne s'endorme ce qui nous promet resterait dans le livre des psaumes chapitre 16 psaume chapitre 16 nous lisons la parole de Dieu psaume chapitre 16 nous lisons la parole du Seigneur psaume chapitre 16 nous lisons la parole du Seigneur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 C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi, donne-moi, oui donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon, pasteur donne-moi, apporte, donne-moi l'ancien évangile, oui donne-moi. Merci, notre Père, pour cette grâce et le privilège de nous tenir encore une fois dans ta maison, notre Sauveur. Merci pour ce jour que tu nous as encore donné, mon Sauveur béni, où nous pouvons encore avoir cette, cette joie de pouvoir être là pour chanter les chants de Sion pour ta gloire. Tu nous as réellement préservé contre beaucoup de dangers et les maux, mon Sauveur. Tu as réellement aussi perdu, sans gardé nos pas, jusqu'à ce que nous soyons dans ces lieux, mon bénéfice, Père Saint-Dieu. Nous te remercions non seulement pour. Pour nos perturbations, tu l'as fait, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui nous sont aussi chers, nos familles aussi, mon bénémoine, Père Saint, tu les as aussi gardés paix. Louange et honneur à toi encore pour cet amour béni que tu ne cesses de pouvoir. Nous témoigner tous les jours de notre vie, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est pourquoi en retour, nous voulons te dire merci. Merci du plus profond de notre cœur, au oh Dieu du ciel, pour cet amour que tu nous témoignes au travers des uns comme des autres, bénémoine Père Saint-Dieu. La joie de voir appartenir à Christ notre Seigneur et être réellement aussi l'un d'eux de son peuple, mon bénémoine, Père Témissant. Et de c'est mon raison que tu es réellement vivant, en notre Dieu. Sois béni encore ce soir, mon Père Saint-Dieu. de cœur Nous inspire encore les chants et les cantiques encore pour te chanter, mon bénémoine. Merci encore pour le soutien et le Cours. Merci encore pour le pardon nous avons aussi accordé, béné-mais Père Merci encore pour la joie de l'Église dans le cœur, béné-mais Père Merci Père Saint-Dieu pour ta présence aussi parmi nos pères. Nous pensons aussi à tous nos bien-aimés frères et soeurs qui sont aussi en connexion. Nous prions pour vous, béné Saint-Dieu, afin que là où ils sont, qu'ils soient aussi bénis et soutenus aussi et fortifiés aussi davantage, mon roi. Merci encore pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié et exalté. Que le Seigneur vous bénisse pour aussi votre présence ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour les soutiens et le secours qui ne cesse de pouvoir nous apporter. Et, et comme aussi nous pouvons aussi réaliser, le Seigneur, notre Dieu, n'abandonne pas, s'il n'abandonnera jamais, cela qui s'est choisi lui-même. Et nous le remercions aussi de ce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours de notre vie. Et, et ça, c'est vraiment un privilège que nous avons devant la face de ces dieux très hauts. La Bible dit qu'il dit et la chose arrive et quand il ordonne, cela aussi existe. Nous croyons que quand il dit quelque chose, il le fait. Et, et cela est quelque chose de merveilleux de voir que il veille toujours sur sa parole et constamment, il a les yeux fixés sur ceux qui sont à lui. Et là, dans le psaume chapitre 16, je crois que c'est le verset 10, et, et dans votre version, c'est écrit comment Je pense que vous avez la même version. Dans ma version, il est écrit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. » C'est comme cela ?« Tu ne livreras pas mon âme... » au séjour de mort. Mais dans la version que nous avons ici, je pense que celle-ci, il dit ici, « Car tu n'abandonneras point mon âme dans les sépulcres. » Nous remercions Dieu, hein? Il ne peut pas nous abandonner. C'est vrai que nous pouvons descendre, mais il ne pourra pas nous abandonner. Nous le remercions pour ce qu'il fait. C'est cela aussi... Là, la, la reconnaissance que nous devons avoir auprès de, de ces sauveurs, de ces dieux, merveilleux quand nous pouvons lire les Saintes Écritures. Et de là aussi, nous voyons aussi la fidélité de ces dieux. Cela nous fortifie à nous aussi qui sommes des croyants. Et cela aussi nous, nous encourage aussi euh, davantage. Ce verset que nous venons de lire est, est un verset qui est vraiment aussi important. Et je crois que mm, les saints et les prophètes, ils s'y sont référés, et lui-même, le maître, aussi, ici est aussi référé parce que il a un poids profond, en réalité, ce verset. Je pense que dans les scènes d'écriture, lorsque... Le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient donc rassemblés dans la chambre haute, selon les instructions que le maître leur avait données, effectivement aussi, en leur disant que de, de, de ne pas s'éloigner de, de Jérusalem, mais d'attendre jusqu'à ce que la promesse qui avait été faite, effectivement, cela aussi soit accomplie. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a aussi, quand il appelle, il donne aussi la grâce d'avoir aussi l'obéissance. Parce que, quand il leur a dit attendre, ils devaient attendre. Pour pas courir, effectivement. Notre problème à nous, à nous, c'est d'abord la, l'impatience, en fait. C'est que Dieu veut que nous puissions être patients. Et parce que c'est dans la patience, effectivement, aussi que Dieu, notre Seigneur, accomplit aussi, en fait, son œuvre au travers de celui qui, croyant, qui croit aussi. Ainsi donc, nous voyons qu'ils sont donc, Aller donc dans la chambre haute et, et ils attendaient effectivement, ils étaient donc dans l'attente, dans l'expectative de quelque chose qui allait donc se passer. Ils étaient dans une attitude tout à fait particulière que nous voyons, que nous pouvons réaliser que c'était une très bonne attitude effectivement. Je crois que c'est dans les actes au chapitre 1 où l'écriture nous fait part de cela en nous montrant comment ils étaient ces gens-là, et de quelle manière aussi ils se sont tenus selon les instructions, l'ordre que le Seigneur leur avait donc donné acte au chapitre 1, je pense que c'est cela, et il nous dit ici, je suppose que c'est ça, oui voilà, acte au chapitre 1, voilà, euh, voilà. je pense que, voilà, euh, verset, verset 3 je pense.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 Alors, écoutez bien, je pense que cela, lorsqu'il, il, euh, il, il s'est donc resté effectivement comme cela, en peut pour le regarder, vous connaissez la suite effectivement, et alors il retourne là-bas. Alors, la Bible dit ici, euh, toujours au chapitre 1, je pense que c'est cela, euh, je, peux, oui, voilà, donc, je sais pas, oui, voilà, de connaître, je sais pas parce que nous pouvons tenir, voilà, si, voilà, voilà. voilà. Euh, verset, verset 12, je pense, il dit, « Alors ils retournèrent donc à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est donc auprès de Jérusalem, à licence d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils s'étaient nés d'ordinaire, c'était donc Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Philippe, Dalfé, Simon, les élotes, et Jude, euh, fils de Jacques, tous d'un commun accord ». Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les autres, avec les frères de Jésus. Amen. Nous voyons qu'il n'était pas resté là à attendre, en train de jouer d'abord au jeu de dames. Vous connaissez le jeu de dames pour faire passer le temps, ou au jeu de cartes, effectivement, pour arriver à pouvoir faire. Vous savez... Euh, vous savez, la plupart du temps, ça c'est quand même important que vous puissiez le voir, ça va. la plupart du temps, les gens ont tendance à pouvoir jouer aux jeux comme les jeux de cartes, vous avez ces jeux-là, effectivement, pour les croyants, ce n'est pas une bonne chose. Même si vous avez l'habitude de pouvoir le faire, il faut arrêter. Ces choses-là, ce sont des choses, effectivement, qui ont attrait, effectivement, à des choses ésotériques à des choses qui sont attachées, effectivement, à des démons. Eh bien, vous, vous voulez passer un temps, vous pouvez parler avec des frères, ça, effectivement Mais tu vas pouvoir faire ce genre de choses, effectivement, avec les cartes, comme dans le monde, effectivement, ne les faites pas, ne les touche pas. Ça, c'est vraiment un, un conseil. Amen. Si vous pouvez, oui, c'est une chose qu'il faut parler. Et vous savez que dans le monde, effectivement, aussi, les, lorsque les 10 de de aventure, ils aiment toujours avoir les cartes. Hein, tirer une carte, ici, Donc, vous savez que ça, avoir, effectivement, à cela, effectivement, aussi. Donc, Lorsqu'ils étaient donc là, dans cette attente-là, leur pensée n'était pas à pouvoir voltiger à gauche et à droite, mais dans une condition telle qu'ils se maintenaient dans cette atmosphère bénie parce que la promesse leur avait été faite. Ils étaient donc concernés par la promesse. Évidemment aussi que, étant concernés par la promesse, effectivement aussi, votre homme spirituel, effectivement aussi, il est conditionné par cela aussi. Et il ne va pas commencer à jouer au bien à gauche et à droite. Non, il reste dans une condition telle que la chose qui avait été promise pour qu'il trouve vraiment, c'est son accomplissement, qu'il soit dans cette condition qu'il fallait, c'est-à-dire dans la prière. Donc ils attendaient effectivement dans cet endroit, bien sûr qu'ils pouvaient manger, mais, mais quand même les, la, la, la prière était un moment aussi important pour eux, parce que qu'ils se maintenaient dans cette présence-là, parce qu'ils attendaient quelque chose. Et tout ce qu'ils étaient en eux, effectivement, était conditionné par là. C'est aussi la même chose aussi que nous pouvons aussi voir, parce que là, le Seigneur avait fait la promesse. À nous aussi, il nous a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes dans l'attente, effectivement, et aussi étaient dans l'attente. Et nous aussi, effectivement, nous sommes dans l'attente de quelque chose de tellement si grand. Et là, le Seigneur leur avait fait savoir à quel endroit ils devaient aller. Ce n'était pas à Samarie, ou peut-être, je ne sais pas moi, dans, dans une autre ville, effectivement, où ils pouvaient aller ou, ou quelque part comme ça, dans la Bethlehem. Non, c'était donc à Jérusalem. Donc, le lieu que le Seigneur avait choisi pour le visiter, donc, chacun d'eux devait se trouver à cet endroit-là. Pas ailleurs, où se voyait bien, effectivement, que bon, non, non, non, pas ailleurs, mais là, il dit, à Jérusalem, c'est là que Dieu voulait. Et c'est aussi la même chose aussi pour nous, pour que nous puissions. Vous savez que le Seigneur ne change pas sa façon de faire les choses. Et, et c'est ainsi que lorsqu'il dit quelque chose qu'il a fait, il le fera encore davantage. Vous remarquez aussi, frères et sœurs, qu'au temps de Noé, il avait pourvu un endroit pour que ceux qui avaient cru puissent être cachés quelque part et protégés, n'est-ce pas? Mais aussi, dans chaque, dans chaque temps, il faut toujours qu'il y un endroit où oh, Dieu veut qu'effectivement, que ce. Il bien. Moïse, quand il est venu en Égypte, effectivement, il fallait que les Israéliens soient quelque part rassemblés et mettant un signe, effectivement, sur le Donc toujours, c'est la façon de Dieu d'agir qu'on doit comprendre. Donc effectivement aussi, en nous aussi, Dieu nous a aussi parlé. Et voyez-vous que quand Dieu leur a parlé, ils étaient vraiment concernés. C'était à eux. C'était pour eux que Dieu avait parlé. Donc vous voyez que l'attitude qu'ils avaient, effectivement, était conditionnée par la promesse qu'ils devaient s'accomplir pour eux. Donc c'était quoi Dans la prière, effectivement, on ne veut pas faire autre chose. Mais toi aussi et moi, si Dieu nous a fait une promesse. D'abord, elle concerne quoi Et pourquoi, effectivement, il nous a fait, effectivement. Donc si ça nous concerne, cette promesse, effectivement, on est conditionné à être dans la position dans laquelle le Seigneur veut que nous soyons, pour que cela puisse s'accomplir. Donc, eux, c'était à Jérusalem, ils se trouver pour ce moment-là. Mais toi, tu vas te trouver où c'est ça veut dire que si tu es donc prédestiné, que tu es prédestiné pour cela, ton intérieur à toi va se conditionner, soupirer, ça qu'il va se faire violence dans tout, jusqu'à ce qu'il soit à l'endroit que Dieu a dit que tu dois être pour agir pour toi. C'est ça mon frère et ma soeur. Or le monde a tellement multiplié beaucoup de distractions. Ah, évidemment. Évidemment. Et on leur avait dit, mais allez dans la chambre haute. Ils sont partis là. Alors, ils se sont mis là ensemble, effectivement. Et ils étaient bien comme un accord. Il n'y avait pas de distraction parmi eux. Mais ils avaient ce désir ensemble parce que Dieu voulait les bâtir du fait là, à cet endroit. Amen. Pas de distraction à l'extérieur, pas de non. Mais là, dit, dans la prière. Mais toi et moi, dans quelles conditions nous nous trouvons, effectivement Oui parce que la promesse que nous avons reçue de la part du Seigneur, elle est tellement grande. Et, et cela doit effectivement aussi s'accomplir. S'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur, je ne sais pas le répéter, je ne sais pas, savez, nous ne savons pas quel jour ça peut arriver que nous puissions partir. Mais je, je vous ai toujours dit, je vous en supplie, prêtez attention. Parce que mon frère et ma soeur, ratez Jésus-Christ dans sa parole, effectivement, et ce jour-là, vous serez les plus malheureux. Parce qu'il n'y a pas de bonheur dans ce que vous faites sur la terre. Que ce soit l'argent, que ce soit vos maisons, que ce soit vos biens, que ce soit votre beauté, et ces tout ceci, ceci, cela, toutes ces choses-là, vous allez pleurer. Parce que vous ne réalisez pas, c'est parce qu'on est là ensemble, ça passe normalement. Mais la Bible dit mais que le cieux et la terre passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Il n'y a rien qui va rester, mon frère et ma soeur. Ce n'est que des larmes nécessaires de cela. Dieu ne ment jamais. Quand il a déclaré cela ainsi, il va bien veiller parce qu'il aime être honoré. Il veillera très bien sous sa parole. Regardez aujourd'hui, le monde est dans la débandante. On prend des mesures aujourd'hui. Demain, on change et puis on revient encore et puis on augmente encore. On ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. On enferme, on ouvre, on ouvre et puis on enferme et puis on miselle et puis on ne sait plus rien faire. Ça veut dire que les hommes se sont tellement montés en se disant que oui, nous allons, nous allons montrer que c'est que tout vient par l'homme, effectivement, si c'est libre. Alors, la nature est montée. Bon, je vais vous montrer maintenant que tout vient par l'homme. Alors contrôlez maintenant la nature. Lorsque les tsunamis viennent. Lorsque les, les typhons viennent, effectivement, qui va contrôler tout ça Il n'y a aucune science humaine qui peut contrôler cela Voyez-vous, ce que nous, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, c'est que dans un dans un temps aussi où les ténèbres couvrent tellement, les gens sont tellement, vraiment aveuglés profondément, et alors la distraction, elle a encore augmenté encore davantage. Les diables, vous savez, quand le Seigneur l'a appelé malin, il est vraiment rusé. Il va pas te montrer que ça c'est le mal. Non, il va bien envelopper cela. Il va bien enrober cela, mais c'est la vérité. Et vous allez même trouver que c'est normal. Mais non, mais il faut que Dieu te dise, oh non, non, non, non. C'est pas normal. Mais parce qu'il vous a tellement mis dans les habitudes, effectivement, vous trouvez, non, pourquoi c'est Non, c'est pas normal. Si les saints ici n'agissent pas pour nous, nous sommes tous sur ce nombre-là. Mais là, il fallait qu'un frère, se comment c'est fait Mais les saints disent, mais regarde bien. C'est pas normal ça. Ah. Tu dis, oh, mais c'est vrai, Seigneur. C'est pas normal. Oui. Mais autrement, tous ensemble, nous sommes dans la même bête. Il faut vraiment trouver la grâce de Dieu, que le Seigneur maintenant puisse maintenant te parler, effectivement, te montrer. Par exemple, le jeu des cartes, de, de, de ceci et cela. Je sais que le Seigneur m'a montré. J'ai vu combien, c'est la vérité, frère. Moi j'ai vu comment les démons étaient avec les cartes en main. Oui, je l'ai vu, je sais. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre cela parce qu'ils disent, ouais, les cartes, c'est ceci, ce n'est rien, c'est un petit jeu. Non Satan est derrière là. Bien sûr mon frère, bien sûr ma soeur. D'ailleurs, la preuve, ce que vous voyez bien, les voyants, les cartomanciens, tout ça, ils ont toujours des cartes. Les magiciens, qu'est-ce qu'ils vont développer Les cartes. Je sais pas comment régler, frère. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Faites autre chose, mais pas ça. Ah oui, c'est nécessaire, frère de ça que nous comprenions que le diable, il Satan, il est vraiment malin. Quand on dit malin, c'est qu'il est vraiment rusé. Son problème en lui, ce n'est pas les autres, mais c'est vous. Parce que les autres sont dans le, dans le même engouement que lui. Alors évidemment, mais il vise effectivement ceux-là qui veulent s'échapper d'une certaine manière ou d'une autre. Parce qu'il veut contrôler toutes choses. Alors, nous revenons dans ce qu'il dit là -là, voyez-vous que leur attitude était tout à fait différente. Et effectivement, j'espère que vous comprenez que, en fait, ceux qui avaient reçu, c'est pour cela que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi parler. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui avaient reçu cette semaine, parce que vous savez que le Saint-Esprit vient pour vivier effectivement ce que Dieu a placé. Donc, c'est sûr et certain, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu dedans pour que l'Esprit du Seigneur vienne. Donc, c'est cela, effectivement. Ils avaient reçu pas autre chose, mais la vérité. Ils avaient cru à la vérité, ils avaient reçu la parole de Dieu parce que leur foi était tellement si fortifiée qu'ils l'ont vu mourir. Et c'est cela ce que nous disons tout à l'heure, effectivement, dans le psaume 16, qui nous avait été lu effectivement, en disant que ce verset était tellement, un verset tellement important qu'il avait un poids. Parce que vous remarquerez que le jour de la Pentecôte, quand ils sont restés, effectivement, dans l'obéissance que le maître avait dit, et dans le moindre détail, frère et sœurs. Ils n'ont pas suivi un homme, ils ont, pas suivi, non, que, ils ont suivi les instructions du maître lui-même. Il leur a dit cela. C'est là où notre foi doit se baser, en fait. Et ils ont fait ce qu'il avait demandé, effectivement. Et l'esprit du Seigneur suivait la parole. Il conditionnait aussi, les écoles disaient, effectivement, que si le Saint-Esprit n'agit pas pour nous, frères et soeur, nous serons comme tout le monde. On fera exactement la même chose que les dénominations, ces et là sans se rendre compte, croyant que ce que nous faisons, c'est des dieux. Et pourtant, ce n'est pas des dieux. Il faut que le Saint-Esprit mette un frein quelque part. Alors là, nous disons, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Vous savez, lorsqu'il avait dit qu'effectivement, que voilà, que lorsque vous verrez, je vous ai Vous vous souvenez Il y à ce moment-là, fouillé. Mais vous savez très bien que l'armée est rentrée, nous allons vous parler ici. Tout le peuple, tous les Israéliens qui étaient là, effectivement, ils voyaient que c'était tout à fait normal. Et Mais regardez une chose qui s'est passée, c'est quoi les apôtres, les disciples, effectivement, tous ceux-là étaient quand même tous comme tous les autres. Ils voyaient toujours aussi l'armée qui rentrait. Mais qu'est-ce qui s'est passé que eux puissent arriver à pouvoir se dire que, non, quelque chose va se passer Ce n'était pas eux, c'était le Saint-Esprit. Ah oui, c'est ça, frères et sœurs, quand vous vous prêtez attention, quand vous prêtez vous attention à, à la parole de Dieu... Il faut que vous compreniez, quand on dit cela, c'est la parole du Seigneur. Et que vous la croyez, et vous la discutez pas, vous ne la murmurez pas, vous la croyez et qu'elle descend en vous. Soyez certain que les yeux du Seigneur sont sur vous. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose en déroulant sa parole. Il a dit à Jérémie, vous connaissez bien ça même par cœur, qu'il que voit, il dit, mais je vois, il dit, mais tu as bien vu parce que moi je veille sur ma parole. Il ne va pas veiller sur votre interprétation. Il ne va pas veiller sur votre imagination, ce que vous voulez, mais il va veiller sur sa parole. Donc si vous la croyez, que vous la recevez, frère Sepp vous mourir tranquille. Mais la seule chose qu'il faut être sûr, c'est ce qu'il y a en vous, ce soit de Dieu. Amen. Pas un mélange avec votre pensée, votre dit moi je pense que, et puis moi j'estime que, non, même si ça ne me convient pas. Mais, mais si Dieu l'a dit, même si ce n'est pas, comme on dit, effectivement, à ma condition, à moi. Mais si Dieu l'a dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit Dieu. Amen. Si Dieu a dit que c'est ça, ce que je dois faire. Peu importe ce que le monde peut penser, je le ferai. C'est ça, en fait, qu'il faut. Il faut arriver à ce point-là. Alors, eux, c'est comme ça qu'ils étaient. Le Seigneur leur a dit, effectivement, ce qu'ils devaient faire. Et puis, ils ont entendu, effectivement, que... Et vous serez mes témoins. Parce que comment veux-tu être témoin de ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, tu n'as pas toi-même expérimenté Il a dit quand vous aurez l'esprit, donc le baptême du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Vous direz qu'est-ce qu'il a vécu, nous le vivons. Donc c'est Jésus-là, il est vivant. Mais c'est vrai. Parce que le miracle, le Seigneur Jésus a fait, les disciples l'ont fait. Il a fait marcher les paralytiques. Il, il dit Pierre aussi a fait la même chose. T'as dit, commis. Le Seigneur l'a dit, Pierre l'a dit aussi. Donc ils, bien sûr, c'est dit que ces hommes ont été conditionnés, ils ont, parce qu'ils avaient le maître, mais l'esprit dans le maître était en eux, la force était là. Donc les gens pouvaient voir que non, non seulement ils parlent de ce Jésus, mais on voit que c'est Jésus agit en eux. Les gens voyaient cela. Alors le jour de Pentecôte, effectivement, comme ils étaient aussi conditionnés obéissants, qu'ils qui sont restés dans la prière, comme la l'Esprit aussi le voulait, comme le Seigneur voulait qu'il soit, effectivement. Alors le Saint-Esprit est venu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, et les frères et les sœurs. La Bible l'a dit ici. Hein? Et tous parlaient en langue. Les frères comme les sœurs. Ah ben oui, c'est ce qu'il dit. Hein? tous en langue, effectivement, ainsi. Donc, les gens qui étaient venus, effectivement, ces jours-là, ils étaient tellement touchés, étonnés de voir que, oh là là là là là là, d'abord on, on voit les gens qui sont tellement. Il y a, vous savez, on était habitué à des réunions, à des, des, des, des, des, des vous voyez avec avec de l'ordre dans ces et cela, mais on voit les gens qui sont tellement dans une liberté. Ils criaient, ils n'avaient même pas peur que les gens puissent les voir comment ils étaient. Parce qu'on a même dit qu'ils étaient ivres, effectivement. Ils s'en occupaient même pas. Ils mais qu'est-ce qui se passe on pensait que c'était des gens qui étaient, dit, mais, dit, mais, on voit la vie dans ces gens. C'est ce que nous voulons. Pas la théorie, mais la vie, mon frère. Bien sûr, la vie, c'était tellement aussi puissant que, il dit, mais, c'est pas possible. Ils se sont approchés pour entendre effectivement ces si gens à balbutier. pas, ils disent, mais c'est pas possible. On les entend parler de merveilles de Dieu dans nos langues maternelles. C'est à ce moment-là que Pierre s'éleva. Pour montrer l'importance, des saintes écritures, de ce que Dieu veille sur sa parole. Il dit c'est ici ce qui a été dit dans Joël, gloire à Dieu. Il pensait que les paroles de Dieu étaient déjà du passé, non, monsieur, Dieu est toujours du présent, et ce qu'il a déclaré, il veille sur cela. Oui, monsieur, même si les centaines d'années parlé, il veille sur cela pour l'accomplir, en son temps, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il dit, mais ah bon, oui, oui, oui, oui, Joël l'avait dit, vous avez oublié, dit, mais Dieu l'a dit pas, Joël dit, mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà l'ouverture en fait. C'est cela qu'effectivement, il dit, mais, mais c'est ce que vous voyez. Et puis, voilà maintenant comment il rentre pour maintenant démontrer. L'important, cette parole, effectivement, est divine de Dieu, que nous avons eu à pouvoir lire dans Psaume 16, que notre frère a lu tout à l'heure, et verset 10, effectivement, pour démontrer pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir ce que vous voyez et vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est pour quelle raison cela peut se passer aujourd'hui. Donc, dans l'acte chapitre 2, regardez très bien. Alors, il, il, il prend la, la parole. Ici, au verset, verset suivant, on dit donc, nous disons, verset 16, il dit, écoutez très bien. Mais donc c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos voyards auront donc des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Vous entendez cela? Il est bien, dans ce. Ce n'était pas au moment où, où effectivement Joël pr pr prophétisait, non. Parce que ce moment-là, c'était seulement sur les, les prophètes, effectivement. Mais c'était pas encore sur le peuple, non. Parce qu'il fallait que quelque chose soit fait. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit Non, Dieu est parfait. Il fait chaque chose vraiment en son temps. Mais c'est nous qui ne voyons pas tellement très bien. C'est nous qui ne sommes pas patients. Dieu est patient. Parce qu'il a un but à atteindre, mon frère et ma soeur. Oui, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. C'est vrai. Nous sommes là, frères et sœurs, nous ne devons pas écouter la parole de Dieu comme les catholiques, les protestants, nous devons écouter la parole de Dieu comme étant des fils et des filles de Dieu, pour l'amour du Seigneur. Nous devons être des peuples, assez différents, on écoute différemment, on entend différemment, on est dans la joie différemment, et bien sûr mon frère, bien sûr ma sœur. Ça devait être quelque chose qu'on entend, mais ça rentre dans le temps du Seigneur. Merci. Oh là là, Alléluia. Donc tu savais déjà ça. Quand tu as parlé ça, maintenant tu attendais ça. Seigneur, aide-nous à être patients. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur ne tarde pas la compétence, c'est pour moi, c'est qu'il lui use de patience. Afin qu'aucun ne périsse. Mais que tout ça, il va la répondre. Oui, Quand une prophétie a été donc annoncée, elle ne va pas tarder, elle va arriver. Mais pendant cette période-là, Dieu est en train de travailler pour t'ouvrir les yeux, pour que tu comprennes. Prends patience, effectivement, aussi, en fait, parce qu'il sait ce que l'homme, évidemment, aussi. Si Dieu est patient, que nous, nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons aussi avoir cette patience. Vous ne vous posez pas la question de savoir, vous allez avoir patience. Pourquoi Parce que, vous voyez dire, moi, moi, je dois être patient. Mais si toi, tu es patient, c'est-à-dire que Dieu, avec cette patience-là, tu peux aussi être patient à l'endroit de frères Jeunesse. Il croit aujourd'hui, vous voulez directement qu'il soit comme vous. Si c'est un enfant, si c'est un jeune qui croit, attention, s'il si vient de croire aujourd'hui, jeune de la foi, vous ne pouvez pas qu'attendre qu'il fasse demain ce que vous, vous êtes déjà en crise déjà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la patience pour l'éduquer. S'il est un enfant de Dieu, il va être obéissant. S'il si se révolte, alors il y a un problème. Vous comprenez Mais on doit être patient avec la personne, lui donner des conseils, l'entourer, les conseils avec amour. Parce que c'est cela aussi qu'on attend aussi. Et alors, c'est ça, parce que nous devons avoir la patience. Et cette patience doit être manifestée aussi à l'endroit des autres. Comme Dieu est patient, et sa patience se manifeste à notre endroit. Donc, il dit patience envers vous. Parce qu'il est aussi patience. C'est-à-dire que si nous sommes donc patients, c'est que. Alors, nous, retournons dans les scènes d'écriture, on nous dit comme des élus de Dieu. Vous vous souvenez encore C'est ça dans Colossiens, quelque chose comme ça non? Trois quelque chose comme ça, je pense. Ça serait bien aimé. Mettez-vous mm -hmm. dans ta miséricorde, n'est-ce pas La patience aussi. Et supportez-vous. Supporter quelqu'un, ce n'est pas veut dire que faire un compromis avec la personne. Il marche dans une mauvaise voie. Vous ne marchez pas dans cette voie-là. Vous lui dites, frère, si tu ne vois pas tellement très bien, on veut que tu comprennes que c'est comme cela. Ça, si tu ne vois pas tellement très bien, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de se révolter. Parce que ça ne va pas t'aider, toi. C'est pour ton bien. Alors, voilà. Que je ne rentre pas dans ce qu'il fait. Parce que vous voyez, le mauvais esprit influence beaucoup plus. Oui. Parce que quand quelqu'un a un mauvais esprit, il aime tellement imposer. cest dire que, dans, -dire que bon, On lui donne des conseils, non, il se croit toujours qu'il est supérieur. On a beau lui dire, effectivement, il se croit qu'il connaît mieux et qu'il veut vous montrer. En fait, le problème, c'est que les démons ont déjà pris place, effectivement, dans la personne. Mais vous, quand vous avez l'Esprit du Seigneur, vous savez comment agir. C'est-à-dire que, dans la patience, priez le Seigneur pour que le Seigneur se révèle à la personne. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ah, oh, mais parce que j'ai dit, frère, le frère n'a pas écouté, Au j'ai dit à la sœur, je vois qu'il ne font pas ce que moi j'ai dit. Ça, ce n'est pas un combat avec les gens. Ce sont des esprits, en fait. Vous aimez la personne, vous priez pour la personne, pour que le Seigneur accorde la grâce à cette personne, que les yeux s'ouvrent. Ah oui, c'est important, mon frère et ma soeur. Ne, ne soyons pas dans les sens dans lesquels Satan veut nous montrer. Directement, comme ça, on voit et on condamne. Dieu ne nous a pas demandé de voir condamner les gens. Dieu nous a seulement demandé de pouvoir aimer et prier. Mais vous aussi... Quand même, si vous voyez que la chose n'est pas bonne, n'attendez pas seulement pour que les gens vous comprennent. C'est quand vous faites une remarque comme ça, vous commencez à pouvoir monter en chocotine, comme on dit effectivement, pourquoi on a dit non. Vous voyez, si la chose n'est pas conforme, quand la personne ne sait pas se passe détacher, priez pour la personne. Aimez cette personne, entoure la personne. Si cette personne est de Dieu, elle va changer. Si elle n'est pas de Dieu, elle va fuir. Ah oui, parce que c est, c est, Satan ne peut pas résister là où il y a l'amour, parce que l'amour ne veut pas dire compromis avec les erreurs. Parce que l'amour corrige. C'est-à-dire la vérité. Donc ça c'est vraiment bon et ça ce n'est pas bon, mais tout en ayant effectivement aussi des sentiments. Ne, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi, effectivement, parce que quand on arrive à pouvoir avoir des sentiments charnels, à ce moment-là, c'est la guerre qui commence. Ah oui, il faut toujours qu'on n'oublie pas ce que nous n'avons pas l'idée contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants. Alors pour que moi je domine sur les démons, je dois être plus fort que les démons. Je dois être au-dessus des démons. Je vais mettre dans les sentiments des démons, mais avoir les sentiments que... Donc, alors ici, il nous dit effectivement cela. Non, nous avons, nous, nous avons, nous avons le chapitre 2, euh, mais c'est ici donc, mais c'est ici donc ce qui a été dit. Euh, dans le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai lu cela, verset donc 18, j'ai lu, « Oui, si mes servants, dans ces jours là je répandrai donc de mon esprit, et ils prophétiseront. » Vous comprenez cela À l'époque, c'était toujours les prophètes, non Dans l'Ancien Testament, autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, avec l'incit par l'Éternel. Vous vous souvenez mais ici, maintenant, il a démontré maintenant que les choses vont changer. Il a annoncé ça dans le depuis longtemps. Et puis, au temps marqué, Dieu l'a accompli ce jour-là. Et puis, il dit, verset 13 il dit, Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque avocat de le Seigneur sera donc sauvé. Verset 22. Homme israélite. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Vous voyez maintenant comment il revient? Vous vous suivez? Il place quelque chose qui est vraiment important et central. Pour que les gens comprennent. Pourquoi est-ce à ces temps-là, maintenant, Dieu a fait ce qu'il vient de faire? Qu'on voit dans les hommes alors que dans les temps, on ne veut pas voir cela. Qu'on puisse voir dans les hommes et les femmes, effectivement, être remplis de l'Esprit du Seigneur. Et qu'ils puissent si vous vous un parler de merveilles de Dieu. Ces hommes-là, debout, on voit que Dieu est en action. Ça, on le voyait sur Élie, sur Élysée, mais pas dans le peuple comme ça. Non. Le peuple était dans, dans le parvis. Est-ce que vous suivez Il y avait le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Dans les lieux très saints, seul le soignant sacrificateur peut entrer. C'est là que la gloire de Dieu descendait, effectivement. Oui, c'était différent. Il était loin, effectivement. Vous le savez cela. Mais là, quand on voit ces hommes ici, ce peuple qui devait être dans le parvis, mais là, ils sont dans les lieux très saints. Oui, monsieur, dans la présence de Dieu parce qu'ils avaient les saints d'esprit. C'est pour ça qu'on dit que le voile du temps s'est déchiré de haut en bas. Donc, le voile séparait les lieux très sains. Oui, monsieur, oui, madame, ça s'est déchiré. Amen. Maintenant, nous sommes revêtus pour entrer dans les lieux très sains, être dans sa présence. Oui, monsieur. c'est ça que quelque chose de, qui ne pouvait même pas penser par l'esprit des hommes. Parce que le peuple était toujours dans le parvis. Mmh. Vous n'aurez jamais vu le peuple entrer dans le lieu saint. Hein non, non. Alors le lieu très saint, monsieur, là encore c'est autre chose. Mais là, maintenant, Dieu soit béni, ce peuple peut rentrer dans le lieu saint parce qu'il a été sanctifié. Maintenant, passant de le lieu saint, on était sanctifié, il peut pas dans l'être saint parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le peuple, monsieur. Gloire au Seigneur Jésus Alléluia Le peuple, Monsieur Gloire à Dieu Pas les sacrificateurs, mais le peuple, Monsieur Alléluia Du parvis, du lieu saint et du lieu très saint Alléluia Que Jésus soit béni Ah, quel bonheur d'avoir ce Jésus Il a changé le cours de l'histoire, mon frère Oh, que son nom soit béni il marchait simplement, il était méprisé, mais il faisait l'histoire. Alléluia! Gloire à Dieu! Que son nom soit béni. C'est pourquoi au nom de Jésus, toujours nous fléchir. Frères et sœurs, nous jouissons de la liberté parce que Jésus est venu. Ah oui, il a dit, mais les suicide est sur moi. Il m'a pour porter les bonnes nouvelles malheureux. Pour apporter quoi La délivrance La liberté, bien la délivrance, la liberté au captif, c'est vrai. Amen. Eh oui. C'est merveilleux. Comme nous pouvons dire, frère, si nous pouvions nous rendre compte de ce que c'est Jésus est pour nous. Comme mon grand chanté, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez cela, non Amen. Ça ne veut pas le raconter. C'est tellement grand. Il faut que nous puissions réaliser que vraiment, yeah. il, il a fait. Amen. Quand il s'est tenu à la croix, il ne failli Il a chanté aussi tout à et Il ne failli jamais. C'est ça, non hein Il ne m'a jamais déçu. Et, hum, il ne pourra jamais faillir non plus. Amen. Jamais, hein il ne pourrait jamais faire une chose à moitié, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait est parfait. Donc, quand il était à la croix, il a dit: Tout est accompli. Donc, pour toi et pour moi, c'est fini. Oui, monsieur. Parce qu'il ne peut plus retourner mourir encore pour toi. Par une seule offrande. Une seule fois. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a maintenant la perfection. Non, mon frère, ma soeur, tu peux pas être imparfait. C'est pas possible. Non, quand tu es des dieux, tu dois arriver à la perfection. Parce qu'il s'est faire une fois pour ta perfection à toi. Voilà pourquoi il dit, mais soyez donc parfait. Si c'était pas possible, il ne pas le dire. Mais il a dit. Amen. Pour que toi, aujourd'hui, tu marches, même quand tu as quand même des faiblesses de combat dit, Seigneur, tu l'as dit. Amen. Je ne me repose pas sur moi-même. Parce que moi-même, effectivement, je ne vaux rien. Amen. Mais je me repose sur ce que toi tu as dit. Amen. Alléluia. Si tu l'as dit, tu vas l'accomplir. Amen. Qu'il est doux pour des frères demain ensemble Amen. est ce que vous comprenez je sais pas vous savez j'ai dit toujours gloire à dieu quand il se met ici il continue ah j'ai dit si la chef par gloire à dieu j'attends toujours là, là, là et puis on voit on voit il va il va il va puis j'ai dit hey, que dieu le bénisse et puis on oh il est bon j'ai dit alléluia est ce que vous comprenez quand vous chantez ça frère que, que tu te sens bien quand tu assises comme ma soeur, ma Marie-Chantal, assise à côté de la soeur Angela. Il dit qu'il est bon de m'asseoir à côté de ma soeur Angela. Je ne connaissais pas Angela. Mais Dieu me l'a donné comme soeur. Je ne connaissais pas Marie-Chantal. Mais Dieu m'a donné, frère et soeur, donc tu t'assieds là quand tu chantes, tu regardes à côté. de lui tu es Dieu. C'est pour ça, frère, il ne peut pas y en d'animosité parmi nous. Non, c'est l'amour de Dieu, frère. Quand je regarde ce qu'il a fait pour moi, je n'avais pas de frères, je n'avais pas de sœurs. Mais il m'en a donné. Ils ont des défauts, mais ils sont mes sœurs. Alléluia Ils ont des défauts, mais ce sont mes frères. Oui, monsieur, oui, madame. Ah, on comprend quand on chante, qu'on ne répète pas seulement des paroles, mais on exprime ce que nous avons comme reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur. Oh, qu'il est bon des frères et demeurs ensemble car c'est là et dieu descend pendant ça fait du bien hein. ça ça fait du bien mon frère oh, ça fait vraiment autre chose qu'il est bon hein. na, na, na, na. Alléluia Que Dieu vous bénisse. Le bonheur, nous allons prier.